si Oupsie... alors eh... bon, c'est là qu'elle semble avoir un problème. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui je vais modéliser donc des lunes, des astéroïdes, des astres autour de notre planète de science-fiction. Alors depuis la dernière fois, euh, j'ai fait quelques modifications, j'ai retravaillé un petit peu euh, le décor, j'ai mis un personnage ici pour voir la, la perspective, la taille. J'ai travaillé un peu l'eau, j'ai complètement enlevé l'air, je retravaillerai ça plus tard. Et j'ai enlevé le HDRi parce que nous allons le modifier. J'ai téléchargé des HDRi de l'espace pour avoir un arrière-plan qui fait un plus science-fiction et qui va aller beaucoup mieux avec le style de nuit que je recherche. Donc euh, on commence tout de suite. Voilà, tout de suite aller se chercher. On a ici un dernier, mais je pense que je l'emporte. Ok, donc ce sera celui-là. Donc, on va éteindre notre planète et on va partir de okay, cette Oupsi. Ah. Une sphère, bien entendu. 50 Ça va faire laguer mon ordi Donc en fait ce que j'ai fait C'est démultiplier les vertices uh -oh. Peut-être un petit peu abusé Sur les vertices Ah non Ça commence à cracher à 25 minutes On oh, normal Ah shit Bon donc aujourd'hui, ce sera un épisode de 25 minutes, étant donné que j'ai tout perdu. De retour après le crash. Donc il reste 22 minutes, c'est parti. Subdivision Surface. Bon, c'est là qu'il semble avoir un problème. Oh boy, oh, c'est pas possible. Après avoir relancé deux fois euh, Blender, j'ai décidé de partir à partir de zéro juste pour faire mes lunes et mes astéroïdes. Et après on les intégrera dans le projet. Donc j'ai réussi à avoir une sphère après l'is. C'est parti. Bon. On va mettre du displacement, c'est-à-dire de la distorsion. Donc ça c'est déjà pour pire popir papyr pop oh, Un petit peu un petit peu un petit peu on va appliquer là je pense que je vais modifier l'ordre de je vais modifier l'ordre et je vais mettre une texture en premier comme ça je pourrais voir directement quel effet ça a voilà wow. Ok shading Oh mon icône préféré. Ah de toute beauté, voilà. Ici on va aller rajouter peut-être. Voyons dans ce... Ctrl S. Toujours enregistré. La moitié du temps est déjà j'ai l'impression d'avoir absolument rien fait. Allez CTRL S. C'est comme ça du montage, ou de la 3D, ou tout autre. avec graphique de l'ordinateur. On développe un stress post-traumatique et on appuie constamment sur CTRL S. Nous revoici plusieurs heures plus tard. Le problème principal était ma cupidité pour le détail. En effet, les différentes versions des satellites que j'ai fait plus tôt avaient 7 millions de vertices. Les vertices, c'est ces petits points qui composent les formes du modèle 3D. Donc, vous comprendrez que 7 millions, c'est un peu beaucoup pour un ordinateur à gérer. Donc, j'ai réglé le problème, je suis descendu à 30 000 vertices et il ne reste plus que 15 minutes, donc c'est parti, musique épique. Pour les deux et troisième satellites, c'était euh, comme si alors, ils étaient entrés en collision et qu'ils avaient fusionné. Donc euh, on va essayer de faire quelque chose. Euh, ça je vais les join vais essayer d'aller faire vite vite un petit peu de sculpture Ok, bon, donc ça c'est fini. Il faut les apporter dans la scène principale. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, Ok, donc je prends caméra, on, peut caméra, on, peut vite. on va supprimer caméra, une nouvelle caméra, on va faire vite. On un petit peu, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, on va placer ça. On va placer ce qu'on a. Et... Ok Eh bien... Euh, cet épisode fut assez euh, mouvementé. Euh, au final, j'ai eu beaucoup moins de 30 minutes avec tous les lags et les bugs. Mais, apprendre comme une leçon, on jamais viser 7 millions de vertices. Donc je suis quand même satisfait des satellites que j'ai créés. Je trouve qu'ils sont quand même bien sculptés avec la texture et euh, la lumière. Euh, ça marche bien. Bien sûr, je faut passer un peu plus de temps plus tard pour euh, affiner leur sculptage. Par contre, au niveau du rendu de la scène, euh, je suis encore plus déçu que la dernière fois. j'avais fait ça vraiment, vraiment vite et euh, je trouve que les couleurs, le, les contrastes, les éclairages sont vraiment pas du tout top. Et puis aussi, euh, on voit les satellites de très loin, on voit pas du tout le, leurs détails. Donc euh, c'était évident qu'on ne les verrait pas euh, de très près en détail, mais je trouve qu'on perd quand même euh, beaucoup de détails de la texture et euh, du sculptage. Donc... Euh, donc la scène est à améliorée, mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire dans les prochains épisodes, puisque le prochain épisode sera dédié à créer le premier bâtiment pour notre ville de science-fiction. Donc pour ne pas manquer ce prochain épisode, je vous invite bien sûr à vous abonner, et je vous invite également à me suivre sur Instagram pour voir l'évolution de ce projet entre les vidéos. Si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport à la 3D ou n'importe quel autre sujet, lâchez-vous l'os. Et on se dit à samedi prochain.